La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle de la tannerie de Célia Lévy. La tannerie, c'est l'histoire d'une friche culturelle comme il en fleurit un peu dans toutes les grandes villes industrielles frappées par une crise, transformant les usines et ateliers désaffectés en pôles multiculturels réunissant souvent théâtre, danse, art visuel et résidences d'auteurs tout à la fois. Cette friche-là fleurit dans une banlieue de Paris et nous est racontée dans les petits détails par Jeanne, une jeune provinciale tellement motivée à s'intégrer dans la capitale, héroïne bovarienne, prise d'un dandy spirituel et détaché, dont la maîtrise contraste avec sa spontanéité naïve. Suivant les tribulations de cette jeune employée d'accueil, nous observons avec malice les contradictions de ces hauts lieux de la culture imprégnés de grandes idéologies sociales, et implacablement soumise aux réalités politiques. Et pendant que les petits employés sont soumises à des régimes d'austérité salariale, la direction et les élus défendent les grandes causes mondiales, sans rougir de leurs contradictions. Sans cynisme, mais sans complaisance, entre lutte sociale et désillusion, Célia Lévy réussit un roman d'apprentissage qui parle à la fois de son époque et d'un microcosme bien particulier, le monde de la culture avec un grand C découvrir. Les chroniques de Laurent Autant est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Marilène.